Bienvenue au tutoriel pour la recherche sur la plateforme Erudy. Vous pouvez d'abord faire une recherche simple en entrant vos mots clés dans la barre de recherche de la page d'accueil. Si vous avez obtenu trop de résultats ou pas suffisamment, vous pouvez modifier votre requête pour obtenir des résultats plus pertinents. La recherche avancée permet d'effectuer des recherches complexes en utilisant plusieurs boîtes de recherche. N'oubliez pas d'utiliser les opérateurs booléens pour lier les boîtes appropriées ensemble et de choisir l'étendue, par exemple en limitant la recherche dans le titre, le résumé et les mots-clés. Si vous obtenez trop de résultats non pertinents, ajoutez des mots-clés supplémentaires ou des filtres dans les options à gauche de votre écran. À l'inverse, si vous n'avez pas suffisamment de résultats, enlevez des mots-clés ou des filtres de votre requête. Ensuite, vous pouvez trier les résultats selon vos besoins, soit par pertinence, titre, auteur ou date de publication. Lorsque vous êtes satisfait de votre recherche, vous pouvez sauvegarder votre requête pour la retrouver facilement dans votre historique, où vous pourrez la relancer ou la supprimer. Parcourez les résultats et cliquez sur le titre de l'article qui vous intéresse pour afficher la revue. Repérez l'article et cliquez sur son titre pour l'afficher. Vous pourrez lire l'article sur la page ou le télécharger en format PDF s'il est disponible. N'oubliez pas d'utiliser l'outil de citation pour exporter la notice ou l'outil de partage pour partager l'article par courriel ou sur les médias sociaux. Bonne recherche!